Thank you. Je dirais qu'un technicien forestier territorial à l'Office national des forêts, c'est de façon générale assurer la gestion durable des forêts publiques, que ce soit les forêts domaniales ou des collectivités, euh, participer au développement de la filière bois et euh, préserver la biodiversité. On a aussi un rôle d'accueil auprès du, auprès du grand public dans les forêts. De façon un petit peu plus, euh, un petit peu plus concrète, Donc, euh, mon métier euh, consiste à assurer le renouvellement des parcelles de bois dont j'ai la, la gestion et organiser la production de bois sur ces parcelles euh, en cohésion avec le document d'aménagement qui a été élaboré au préalable. Par exemple, pour les coupes de bois, on va réaliser ce qu'on appelle le martelage où on va parcourir les parcelles euh, à exploiter et marquer euh, les tiges à prélever. Donc, On a aussi des, des missions d'accueil du public, euh, on va travailler sur des projets de, de, de desserte, comme par exemple de la création de pistes, euh, on va intervenir sur des suivis euh, d'habitats naturels, on contribue également à la gestion des populations en matière de chasse, et enfin on va avoir euh, donc des missions de surveillance de police puisqu'on est des personnels assermentés. Donc On travaille euh, essentiellement en autonomie donc, euh, sur les forêts euh, dont on a la gestion, mais on a aussi euh, donc, du travail euh, collectif, euh, notamment le travail de martelage que j'expliquais tout à l'heure. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, mon travail est à peu près 60% sur le terrain et 40% au bureau, euh, donc Le travail de bureau, c'est ce que j'appellerais un administratif technique, c'est-à-dire que ça a toujours un lien concret avec le terrain. Ça peut être de la saisie ou de l'analyse de données terrain, de, du travail de cartographie. On a aussi des interactions donc, avec des partenaires extérieurs. On va travailler notamment euh, avec les élus des communes forestières, euh, donc avec qui on travaille en partenariat, et avec tous les acteurs locaux qui vont avoir un rôle à jouer dans la vie de nos forêts. Pour être technicien forestier, je dirais qu'il faut être polyvalent, car c'est un travail qui est très diversifié. Il faut euh, finalement savoir un petit peu s'adapter à toutes les situations, parce qu'en euh, forêt, on n'a que des cas particuliers. Il faut également avoir un bon sens relationnel. Euh, c'est fini un petit peu l'image du garde forestier au fond de sa forêt. Aujourd'hui, on a énormément d'échanges avec tous les partenaires. Il faut euh, également euh, être très curieux parce que c'est un domaine tellement vaste qu'on apprend tout au long de sa carrière. Donc il ne faut pas hésiter à, à s'informer euh, sur, euh, sur les différents sujets. Et, euh, et enfin, euh, évidemment, il faut y mettre en extérieur, au contact de la nature, au contact de la forêt, parce qu'on a quand même une grosse partie de notre travail en extérieur. Donc si vous voulez être technicien forestier, euh, le cursus scolaire classique, c'est de faire un BTS euh, gestion forestière en, en deux ans dans une école forestière. Euh, cette formation peut être faite en continu ou en alternance euh, si on souhaite découvrir directement le monde de l'entreprise. Moi personnellement, c'est la formation que j'ai suivie à l'école forestière de Memac en Corrèze. Euh, pour euh, réaliser ce BTS, on peut avant euh, donc avoir un bac général ou directement un bac professionnel ou technologique dans le domaine forestier ou euh, environnemental. Et ensuite, on peut compléter donc, le BTS par une licence professionnelle dans un domaine un petit peu plus spécialisé, si, si on le souhaite. Donc aujourd'hui, avec la prise de conscience de notre société sur les enjeux environnementaux, avec le développement de la filière bois et le souhait du grand public de profiter des espaces naturels, on ne peut que trouver du sens dans notre métier. Je suis très fière de travailler quotidiennement pour, pour garantir la pérennité de nos forêts de ce patrimoine qui m'a d'une certaine façon été transmis et que je devrais transmettre à mon tour. Euh, à ma toute petite échelle, je, je me sens utile parce que comme le dit très bien le slogan de notre établissement, demain prend racine aujourd'hui.